Psaume, chapitre 126, nous lisons la parole de Dieu. « Quand l'Éternel ramena les captifs de Sion, nous étions comme ceux qui font un rêve. Alors notre bouche était remplie de cris de joie et notre langue de chant d'allégresse. Alors on disait parmi les nations, « L'Éternel a fait pour eux de grandes choses. L'Éternel a fait pour nous de grandes choses. » Nous sommes dans la joie. Éternel, ramène nos captifs comme des ruisseaux dans le midi. Ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec chant d'allégresse. Celui qui marche en pleurant quand il porte la semence revient avec allégresse quand il porte ses gerbes. Amen. Amen. Jésus. Nous te couronnons, nous te proclamons, présent parmi nous, au milieu de nous. Nous t'élèvons par nos chants, par nos chants. Jésus, viens et t'habit, ton trône éterne. par nos louants, nos louants, je nous t'invitons, viens Jésus, prends la place, du roi. Jésus, nous te courons. te proclamons, présents parmi nous, au milieu de nous, nous t'élevons par nos chants. qui te revient mon sauveur, tu es roi, tu es celui qui a appelé à pouvoir dominer dans chacun de nos pères, à régner dans notre vie mon bien-aimé Père Saint, oh Dieu ce que nous sommes, ce que les portes de nos cœurs sont ouvertes devant toi, Seigneur nous sommes de ceux-là qui t'implorons la grâce de pouvoir revenir Père, de prendre réellement aussi ta place mon roi, de régner et de dominer dans chacun de nos mon sauveur. Tu es le roi qui doit régner. Tu es le roi qui doit dominer, Seigneur. Tu es le roi qui doit prendre possession de ton trône, Père Tumissan. Mon cœur est ton trône, mon roi. Mon âme est bien ta place à toi, mon bien Père Témissant. Tu es le Dieu vivant, mon béné-aimé, Seigneur. Que tu sois donc exalté encore en cette soirée, mon sauveur aimé Oh Dieu, pour la grâce que nous avons d'être à toi, mon bénémoine, Père Témissant. Louange et honneur à toi. Tu nous avons réellement cherché, oh notre Dieu. Nous avons aussi trouvé au notre roi. C'est pourquoi nous t'exaltons, notre bien-aimé Père Céleste, au Dieu du ciel. Que tu sois élevé encore aujourd'hui, mon bien-aimé Père Saint. Sois béni encore, mon bien-aimé Père Dieu. Que ton nom soit exalté pour l'éternité, Seigneur. Tu es l'alpha, tu es l'oméga, mon bien-aimé Seigneur. Nous sommes vraiment consolés d'avoir un Père comme toi, un Dieu glorieux et précieux comme toi, mon sauveur. Merci encore pour chaque cantique qui a été chanté mon bien-aimé Père Saint. Merci encore pour chaque prière qui est montée devant ton trône de grâce. Merci réellement pour chacun qui se résume encore devant toi. Nous sommes heureux, mon bénémoine, Père Tibissant. Nous t'appartenons, mon bénémoine, Père Saint, au Dieu. Nous voulons continuer encore la marche, mon bénémoine, Père, au Dieu. Et combattre encore le bon combat de la foi, Seigneur. Tu n'es encore ferme mon bénévole Père Tibissant. Parce que nous avons vraiment la victoire, mon bénémoine, Seigneur. Nous la possédons, mon bénémoine, Père Tibissant. Tu l'as dit, mon bénémoine, Père, au Dieu. Nous marchons avec assurance, mon bénémoine, Père Tibissant. Parce que tu es vraiment vivant, mon bénémoine, Père. Tu es au-devant de nous, mon bénémoine, Père Divisant. Nous n'avons peur de rien mon bien-aimé Seigneur Oh parce que tu as vaincu toute chose. Sois donc béni encore ce soir Pour ton peuple rassemblé en cet endroit Ceux-ci sont en connexion mon bien-aimé Père Nous nous résistons de cela mon bien-aimé Père au Dieu D'avoir des frères, d'avoir aussi des sœurs de différentes parties du monde bien, mon bien Père qui les servent encore davantage Qu'ils soient donc aussi béni, mon bien-aimé Père Saint Merci pour le psaume, merci pour tout Père Car nous t'avons ainsi glorifié Et prié ainsi Père au nom du Seigneur et Sauveur Jésus Christ Amen Que notre Seigneur soit béni qu'il soit vraiment glorifié et exalté. Vous pouvez vous asseoir. Disons combien il est bon, notre Dieu. Il est vraiment bon. Il est vraiment merveilleux. Il est glorieux. Et chaque jour qui passe aussi nous montre réellement aussi sa grandeur et sa bonté aussi à l'endroit de ceux-là qui se sont aussi donnés à lui. Et il n'y a que nous aussi qui pouvons réellement connaître la profondeur de notre Dieu, ce qu'il ce qu est effectivement à l'endroit de, des hommes, parce que le monde ne peut pas le connaître, parce que le monde ne s'est jamais approché de Dieu. Mais nous, nous pouvons le connaître, parce que Dieu s'est approché de nous et nous a rapprochés de lui. Maintenant, c'est aussi un privilège de pouvoir marcher avec lui, comme nous le chantons dans le cantique, où nous disons « Quel bonheur de marcher avec lui !» Non seulement nous, nous le chantons, mais nous le croyons aussi. Réalisons que pour nous, c'est vraiment un bonheur de ce que le Dieu du ciel. Et je crois qu'il y a un cantique que Dieu te bénisse, mon précieux sœur. Il y a un cantique que nous chantons uh, ici. Dieu, Dieu dit aimant, un péché tel que moi. Mmh. Elle est merveilleux amour. Auquel okay. okay. okay. merveilleux amour. Okay. Okay. Merveilleux amour. Okay. Okay. Okay. Merveilleux amour. Que Dieu Dieu aimable, un pécheur tel que moi. Voyez mon frère et ma soeur. C'est Dieu a dû aimer un pécheur tel que moi. Il m'a accordé aussi la grâce de pouvoir faire partie de, de cette famille en Christ. Mon frère et ma soeur, nous qui n'étions même pas un peuple. C'est merveilleux de voir, c'est ces, oh oui, merveilleux de voir que nous n'étions même pas considérés comme un peuple, mais vraiment des déchets dans cette humanité. Et sans espérance, sans foi, sans Dieu, sans droit de citer. Mais Dieu dit même. Amen. Ah oui, il a dit, j'appellerai mon peuple. Celle que nous ne pouvons pas appeler mon peuple, bien aimée, celle qui ne va pas être nommée comme bien aimée. C'est cela le, le privilège que nous pouvons avoir aux yeux de Dieu. Que nous avons aux yeux de Dieu, effectivement, de ce qu'il nous a aussi regardé comme cet homme de Dieu pouvait dire, effectivement, que Dieu, Dieu a jeté le regard parmi les nations pour se choisir du milieu d'un peuple qui porta son nom. Quand il a jeté ce regard parmi les nations, alors il, il a eu, j'ai eu cette grâce de pouvoir être choisi parmi les nations. Israël, c'est tout un peuple qu'il a pris, mais parmi les nations, ce sont des individus. Donc il prend un ici, il prend un là, il prend un ici. Pendant qu'il choisissait, dans son choix, c'est sur toi qu'il est venu. Alors je, je peux chanter avec allégresse. Dieu dit m'a un pécheur comme moi. Les autres ne peuvent pas arriver à pour aller chanter comme moi je le chante, parce que je réalise ce que c'est Dieu a eu à pouvoir. Faire et ce qu'il est devenu pour moi. C'est vrai, quand on est catholique, on ne peut pas comprendre. Quand on est protestant, on peut, on peut encore un tout petit peu, jusqu'à qu'elle limite. Mais toi, mon frère et ma soeur, auquel Dieu a ouvert les yeux, effectivement, et le cœur, pour comprendre effectivement ces dimensions, même si je rentre à la maison chez moi, le robinet d'eau, il est fermé, je ne ferai que louer Dieu. Je ne veux pas regarder à ma misère ni à ma tristesse. Non, non, non, non. Je regarde à ce qu'il a fait. C'est comme ça qu'il dit, faut-il toi, prends courage. Donc, je dois regarder à ce qu'il a fait. J'ai dit, mais Seigneur Jésus, si tu n'étais pas là, si tu ne l'avais pas fait, où est-ce que je serais? Nos grands-parents, les arrière-parents, grands quand ils mouraient, vous savez où ils allaient, non? Parce que sans Dieu, mais il a plu à Dieu Amen. de pouvoir m'accorder la grâce que, avant que je puisse maintenant rendre le souffle, que je puisse le connaître, que je sache qui il est, c'est Dieu en question. Mais oui, mon frère et ma soeur c'est pour ça qu'il ne faut pas beaucoup pour que je puisse le louer. La blessure, <rires> je ne dois pas attendre beaucoup. Non, non, mon frère, l'effet déjà de pouvoir s'élever et dire, j'ai cette grâce-là de t'appeler toi mon Dieu. Oh frère. Je pouvais comprendre Abraham, effectivement, quand il est arrivé à un point tel qu'un jour comme ça, Dieu vient et lui dit, Abraham. Il dit, moi ici Abraham, ici Dieu, il dit, moi ici Dieu, moi ici j'ai décidé. Abraham dit, mais de quoi Seigneur? J'ai décidé que moi ici, que je sois ton Dieu. Mais mon frère et ma soeur, pour Abraham, c'était terminé. Amen. Toi devenir mon Dieu. Gloire à toi. Et puis, même, je fais une alliance avec toi, pour que tu sois sûr et certain que ce que je t'ai dit, je le promets, je le tiendrai. Et que toi aussi, tu as un signe en toi, sachant qu'avec ces dieux, j'ai une alliance. C'était quoi La circoncision. Oui, Dieu doit... En fait, c'est comme ça l'alliance. Hein? Oui, c'est sûr et certain. Donc euh, Dieu marque le signe pour montrer qu'effectivement que ça, celui-ci, il est à moi. Partout où Abraham passait, les gens avaient les témoignages que cet homme-là, il, il appartient à Dieu. Même aujourd'hui, parmi les nations, vous savez effectivement aussi, toujours on pouvait savoir la différence entre les nations et le peuple d'Israël, parce que tout mal parmi les enfants d'Israël était circoncis. C'est un, ça montrait effectivement qu'ils étaient dans cette alliance, qu'effectivement que... Alors, on savait. Et c'est aussi une grâce, vous vous rendez compte, frères et sœurs, là j'ai dit, il y a des hommes dans ce monde, mon Dieu, qui ont trouvé grâce d'une manière particulière aux yeux de Dieu. Abraham, on, on dit que le Dieu d'Abraham. Bon, vous savez, euh, aujourd'hui on peut dire le Dieu des chrétiens, le Dieu du Jonas. Mais c'est différent. Est-ce que vous comprenez non, c'est quand même différent. Dans ce sens que là on dit bien le Dieu d'Abraham. C'est-à-dire qu'Abraham et Dieu ont une relation. Ça veut dire que Dieu sait dans Dieu, je suis ton Dieu. Et le Dieu de ta postérité après toi. Donc quand on dit le Dieu d'Abraham, donc, c'est Dieu, effectivement, maintenant on l'appelle par le nom de son, son, sa création. Donc le Dieu d'Abraham. Donc quand on dit le Dieu d'Abraham, Dieu dit ça, on sait qui il est. Est-ce que vous comprenez? Amen. Je n'ai pas dit qu'il s'appelait Abraham. Hein? Pour qu'on puisse dire maintenant le Seigneur, le Seigneur. Non, non, non. non. Mais quand on dit le Dieu d'Abraham, que de Jacob, on sait bien que ce n'est pas, pas, pas Bouddha. Est-ce que vous comprenez, frère? <rire> Donc, quand on dit le Dieu d'Abraham, toute la terre en entière, qu'est-ce qu'il sait? Il ne peut pas dire que non, c'est le Dieu de ceci. Non, on sait que c'est le véritable Dieu. Ah oui, on dit Dieu d'Abraham, on dit, ah, celui-là, c'est le vrai. Le dieu d'Isaac, le dieu de Jacob dit, mais quand on dit comme ça, on dit, mais c'est le véritable dieu. On ne va pas dire que c'était un Bouddha, c est, c est, non, non, non, on dit que c'est le véritable dieu. Amen. Pour quelle raison Parce que ces hommes ont eu une expérience particulière avec lui et tout le monde, effectivement, ont pu réaliser qu'effectivement qu'il y a quelque chose de particulier qui se passe avec cet homme ou avec celui-là. Prenons le cas d'Isaac, effectivement, aussi. Prenons le cas aussi de Jacob, effectivement. Ils avaient des choses particulières, effectivement, dans leur marche, dans leur vie, effectivement, qui montraient que ce Dieu qu'ils croient, effectivement, est un Dieu différent. Et quand on voit aussi, après, effectivement, la suite de leur prospérité effectivement, vous pouvez le voir, effectivement, avec David et tout cela, on voyait que c'est Dieu. Et surtout, d'abord, si on reste, effectivement, avec Israël, tout le monde dans les alentours pouvait réaliser que non, les dieux qui prient ce peuple est un dieu véritable. Amen. Vous vous souvenez de Malak, non Amen. Le, le roi de Moab. Oui. Il a regardé, il dit, oh, oh, oh, ce peuple ici. Non, non, non, non, ce qu'il a, c'est vraiment le véritable. Amen. Maintenant, toi, comme tu es un prophète, viens, si tu es maudit, ils seront maudits. Il pouvait être un prophète, faire tout ce qu'il pouvait faire, effectivement, même maudit, ça n'allait pas marcher. Mais c'est vrai Frères et sœurs Quand vous n'avez rien fait à quelqu'un Il peut avoir des mauvaises pensées à votre endroit Il peut pas laisser couler les casseroles dans la nuit quelque part Effectivement Ah ben oui mon frère et ma sœur La malédiction sans cause Ne peut pas avoir d'effet C'est écrit Dieu dit aussi plus que La sorcellerie, la divination Ne pourra rien contre Jacob Parce qu'il a déclaré de sa bouche il dit, moi, l'éternel, sans que Jacob dise, moi, non. Il dit, moi, ici, j'ai pris des décisions. Mais venant d'un même père, une même mère, vous savez cela, non Il dit, moi, ici, j'ai aimé Jacob. C'est terminé. J'ai aimé Jacob. Mais vous savez, mon frère, ma soeur, que tu entendes que Dieu te dit que j'étais aimé. Et puis, il dit, mais j'ai haï Esaü. <rire> moi, je n'ai plus rien. <rire> Est-ce que vous pouvez quelque chose Mais il dit que j'étais ai aimé. Mais quel bonheur Amen. Il dit, mais j'ai trouvé, parce qu'il y avait un choix. Il y avait Jacob ici, il y avait Esaü. Avant même que l'un ou l'autre les fasse le bien ou le mal. Est-ce que vous comprenez Alors si toi, tu es rentré dans la maison du Seigneur et que tu es à pouvoir avoir une grâce, d'avoir l'expérience avec ses dieux, mon frère et ma soeur, tu ne peux que simplement lui dire merci. Tous les jours, que j'ai du pain ou pas le pain, mais le fait que je suis entré... Que toi, tu m'as connu la grâce, de te connaître toi, sur la terre des hommes, frère, que j'ai une maison ou pas, que j'ai une femme ou pas, que j'ai un mari ou pas, enfant ou pas, je te louerai. Même dans la maladie. Je te louerai. Parce que Seigneur, c'est vrai, je serai guéri, gloire à Dieu, mais demain je peux mourir. Mais si tu ne m'as pas, pas visité, où irais-je? Je peux être en bonne santé depuis l'âge d'un de, de, de, de, de, de un, un mois jusqu'à même 85, 95 ans. Sans être à ton même malheur, effectivement, je dirais que je suis bien. Mais les jours où tu mourras, tu iras où? Est-ce que vous comprenez? C'est pour que nous comprenions, effectivement, que ce qui est plus important pour nous, frères et sœurs, dans ce monde dans lequel nous sommes, c'est ce que Dieu a fait de toi. Peut-être que tu ne le vois pas très bien. À cause du fait que tes yeux à toi sont des yeux qui voient simplement le monde alentour dans lequel tu es. Mais aussi Dieu t'a accordé une grâce. Même si tes yeux ici naturels que je devrais avoir ne voient pas, mais il y a quelque chose qui se passe à ton intérieur. Parce que Dieu travaille dans ton intérieur. Même si tes yeux naturels ne voient pas. Mais Dieu t'a accordé aussi une grâce particulière. C'est que par sa parole... Il te montre et il te dit, il te voit, il fait, te fait voir aussi les choses que toi, tu ne peux pas voir, mais qui te les fait savoir. Je vais te donner juste un exemple. Vous n'avez jamais été ici, dans cet endroit où vous êtes. Mais notre frère Jonas est déjà venu ici. Mais maintenant, vous, vous êtes quelque part dans un lieu et que vous voudriez venir dans cet endroit. Vous entendez cela Alors, vous, vous posez la question, mais comment cet endroit Jonas il vient, pardon mon frère, Jonas y vient. Il dit, dans cet endroit, moi je connais. Est-ce que vous entendez Il dit, je vous décris comment c'est. Alors, c'est un bâtiment qui est assez grand. Vous y entrez, vous montez les marches. La salle, dès qu'il nous appelle la salle comme... Oh, là-bas, nous avons un, il y a un tapis persan, La perche, la rouche qui... Okay. Vous y entrez depuis là-bas, vous, vous amenez jusqu'ici, vous, vous trouvez comme si vous étiez dans un endroit tout à fait particulier. Et pourtant, et puis vous décrit aussi les murs, les rideaux et tout ça. Donc lui, quand il vous décrit cela, vous vous imaginez déjà. Alors si il vous donne encore des précisions parce qu'il a été là-bas, donc c'est comme s'il vous a transporté dans cet endroit pour que vous puissiez te rassurer, que quand vous y entrerez, parce que s'il est déjà venu ici, il va vous décrire même les tapis persans sur lesquels vous marchez. Oui, c'est un tapis persan Il vous décrit même le motif. Il dit, c'est pas comme c'est de la rue Brabant. Pas celui de la rue Brabant. Non, je vous décris décris, hein, simplement. Et puis, c'est la vérité. Oui, hein. oui, oui, c'est pas comme la rue Brabant. Où les dessins sont comme ça, mais celui-là, quand vous marchez dessus, il est tout doux. Et Dieu nous a donné un gratuitement. Parfait enfin bon. Donc, <rire> il vous décrit, il dit, oh, dans cet endroit, avant, il y avait des, des problèmes, mais maintenant, ils ont, ils ont, ouh, ils ont acheté du nouveau, <rire> d'appareil, Vous ne souffrirez pas de froid. Là-bas, vous, vous entrez même s'il fait moins 140 dehors, c'est toujours la même température à l'intérieur. Donc il vous décrit, on oh, vous dit, ah, c'est comme ça. En fait, c'est ça que le Saint-Esprit fait. Il vous transporte au travers de la parole de Dieu. vous amène dans une dimension surnaturelle. Pendant que vous écoutez la parole de Dieu, vous n'avez jamais remarqué, je crois qu'il y a quelques-uns remarqué, vous n'avez jamais remarqué quand le Seigneur vient, c'est comme si quand il nous parle, c'est comme si il nous transporte à l'époque. Nous nous asseyons comme si nous étions avec Pierre, avec cela. Ça, vous n'avez jamais remarqué, mais il le fait. Seuls quelques-uns remarquent. Donc il nous transporte effectivement, et quand nous entendons la parole, c'est comme si nous étions dans cette dimension-là, dans cet endroit-là. Donc en réalité, il nous décrit en fait les choses, et quand il nous parle avec précision, c'est que les choses sont ainsi. C'est ça qui fait que votre foi est affermie. Parce bah, que ces choses sont devenues des choses qui sont certaines, dont tu ne peux pas douter, parce qu'elles sont vraies, puisqu'en plus confirmées par l'Écriture. Démontrant effectivement, et moi aussi, la gloire de ces dieux, effectivement, pour toi, et ce que ces dieux a eu à pouvoir faire. Et regardez l'explication aussi ce que c'est parce que quand la parole de Dieu parle que Dieu fait comme ça, effectivement, alors le Seigneur lui-même, par le Saint-Esprit, il te transporte même dans les scènes et qui pour te montrer la preuve qu'il y a eu des hommes et des femmes qui ont été aussi comme toi auparavant. Mais quand Dieu a eu à pouvoir faire ceci, il a, ça a produit ça. C'est devenu comme ceci. Et ça s'est passé comme cela. Sur et certain, quand on parle de la résurrection du Seigneur, comment est-ce que moi je peux douter de cette résurrection Parce que, avant moi, il y a eu aussi des hommes qui ont marché avec le Seigneur, qui ont eu le même sentiment que vous et moi, qui l'ont vu là crucifié, qui l'ont vu aussi mort, on l'a fait descendre effectivement, témoin de ces choses. Et puis aussi que, quand les femmes, donc les sœurs, sont allées au supplément du vêtement le premier jour, vous connaissez cela, non Elles sont parties. Ils ont eu cette expérience qu'ils ont eu effectivement. Ils sont venus leur rapporter la chose. Et puis ils disent, non, c'est pas possible. Des hommes comme vous et moi, qui ont bâché avec lui effectivement. Et ce sont ces mêmes hommes-là qui viennent vous rendre monnaie effectivement que, alors que nous étions donc rassemblés effectivement, et voilà que celui dont on n'avait pas pensé qu'il était, parce que Thomas, vous si connaissez, non, il a douté effectivement. Et quelques temps après, le même Seigneur vient vers Thomas, effectivement, il dit, ben, viens maintenant Thomas, puisque tu as douté. Mais ta main effectivement, et mais ton doigt effectivement, effectivement, vous connaissez ce qu'il a dit, non Mon Seigneur et mon Dieu. Donc c'est pour que nous puissions comprendre des choses qu'effectivement que le Seigneur notre Dieu il nous accorde la grâce. C'est pour ça que notre adoration ne peut pas être la même chose que tous les autres. Même quand nous chantons Dieu, on l'a répété si souvent. Vous devez comprendre, frère. Dieu ne peut pas mendier des cantiques. Dieu ne peut pas m'en dire les prières. Non, mon frère et ma soeur. Non, que Dieu te bénisse. Parce que <rire> il a lui-même créé les anges. Les véritables chanteurs. Qui peuvent le chanter avec des voix. aussi ces particulières que toi, tu n'as pas. Donc, s'il veut qu'on le chante, ils sont là pour le chanter. C'est toi et moi qui devons me supplier. Dis, Seigneur Jésus, aide-moi. Parce que je sais que vraiment, je ne vaux rien. Mais si je peux, avec ma voix... De chanter avec sincérité. Nous devons supplier Dieu. Prier c'est supplier, nous devons supplier Dieu. me dit, mais même, accorde-moi la grâce, mais la voix que tu m'as donnée, je ferai tout pour aimer les faire d'une manière assez parfaite et chanter bien. Et s'il faut prier, je vais prier vraiment avec un cœur sincèrement sincère. Je disais à mon fils Jacob qui est arrivé et est rentré dans mon bureau, effectivement, j'ai dit, quand tu viens à l'assemblée ici, quand tu viens pour pouvoir, lorsque tu dis, je quitte la maison pour prier, prépare ton cœur dans ton âme n'ayez rien contre quelqu'un n'ayez même pas la colère contre qui que ce soit s'il y a un problème avec qui que ce soit arrange d'abord ça nettoie ton cœur, nettoie ton âme pas de menace, pas de colère contre qui que ce soit tu dois avoir un cœur pur parce que tu vas rentrer dans la présence de Dieu pour que ces dieux-là puissent aussi entendre mais il faut que tu dégages tout alors quand tu vas prier tu pries sincèrement ces dieux et Dieu va entendre ta prière en fait, c'est comme ça que nous sommes appelés à être. Je ne vais pas avoir une dispute et puis je viens, je rentre, je fais comme ça, je n'ai rien, non, non, sans avoir, et puis je rentre ici. Comment vas-tu faire Parce que ton cœur ne sera pas tranquille. S'il faut même que je supplie, je dois adopter le comportement de supplier quelqu'un, parce que je vais être dans la bonne condition. Parce que, pourquoi je vais l'être effectivement Chaque moment que nous avons, que vous trouvez de rien ici, à vos yeux, aux yeux de Dieu, ça a de la valeur. Oui, mon précieux frère, et ma bien-aimée, ça. De cet endroit, vous entendez souvent, comme on vous dit, chaque déplacement que vous faites. Frère, peut-être que vous ne le voyez pas. Vous savez, il y a eu un homme du nom d'Élysée. Vous connaissez cela Bien sûr que oui, vous le savez. Cet homme à cause de l'amour qu'il avait pour les seigneurs, c'est parce qu'il pour les seigneurs, effectivement, on le détestait. Vous savez cela, non Les rois de Syrie. Parce que pendant que ce roi-là préparait des coups pour Israël, le Dieu d'Israël, révéler les secrets au prophète, qui lui parlait effectivement au roi, dit, mais ce monsieur-là, il a de mauvaises intentions pour vous. Il vous a tendu un piège là-bas. Si vous allez par là, eh bien, évidemment, vous allez tomber dans son piège. Mais vous allez par ici. C'est comme ça que, alors, lui, posait la question. Maintenant, le roi posait la question à ses, à ses conseillers. Il dit, mais, alors, dites-moi, est-ce que vraiment... Parmi nous, qui est notre qui le traître qui va nous qui va faire dévoiler nos secrets chez les, les, les, les, les, les Israéliens, parce que c'est pas possible. Chaque fois que je décide, parce que chaque fois qu'ils décidaient qu'on va les attaquer par ici, Dieu disait, ils vont vous attaquer par là. Vous allez par ici. Alors il dit, bon, on va les attaquer ici. ils, ils, vont, ils, vont, ils vont Donc c'est-à-dire que chaque fois que je prends une décision ici, eux, ils le savent. Alors, il faut me faire sortir et parce qu'il y a un traître parmi nous. Vous connaissez, non puis les, les conseillers disent, mais oh, roi, vie éternellement. Il n'y a pas d'étrêts parmi nous. nous. Nous sommes fidèles. Il dit, mais alors, si vous êtes fidèles, comment ils le savent Il dit, oh, c'est qu'en Israël, il y a un Dieu. C'est Dieu-là, il, y a, dieu -là, il y a un prophète. Frère, quand nous avons les Seigneurs, non, nous ne sommes pas aveugles. Il nous conduit, il nous éclaire, effectivement. Il nous montre. Le grand problème avec nous, c'est que nous sommes toujours aussi charnels et nous restons accrochés. C'est ça, le grand problème, comme nous l'avons entendu aussi ici. Ce que Les dangers, ce que vous devenez le prédicateur de vous-même. Vous, vous allez vous convaincre effectivement que votre position, votre attitude est de Dieu. Mais frères et sœurs, le diable, il est vraiment très rusé. Mais c'est vrai, frère. C'est tout à fait vrai. Vous savez, le Seigneur l'a dit, il serait tellement si près. Tellement si près. Et l'adversaire que nous avons, il est plus malin que vous. Bien sûr que Oui. Et c'est pour finir les choses en fait. Et cela le grand danger. C'est-à-dire que, comme je disais tout à l'heure, effectivement, bon, les seigneurs, notre Dieu, pendant qu'il faisait cela, il est la Et puis il dit, bon, c'est qui donc Il dit, mais il y a un prophète. Quel est son nom donc C'est Élisée. Ils ont quitté donc envoyé l'armée pour aller saisir Élisée. Vous connaissez, non Et cet homme était à Dotan, c'est là où il était. Il était au-dessus là, évidemment, avec son serviteur Géazi, qui était là pour pouvoir l'aider. Et on voit qu'effectivement, que Géazi lève les yeux et. Et puis il lève les yeux, on voit l'armée des Syriens, les Syriens qui entoure effectivement l'endroit. Vous connaissez Gazi qui regarde les tremblotes, commence à pouvoir les saisir, et commence à trembler, parce que c'était vrai. On était venu arrêter son maître, effectivement, y compris lui aussi, évidemment, également aussi. Et alors, pendant qu'il tremblait, effectivement, aussi, qu'il disait, mais tu, tu ne vois pas, puis, bon, il voyait que son maître était serein. Est-ce que vous suivez son maître était serein, Élisée était serein. Frères et sœurs, si Dieu a pu faire ça avec un homme, dans les temps passés, il peut aussi le faire aussi avec vous. Amen, Amen. Dans les temps passés, vous savez, Dieu agissait au travers des prophètes, nous l'avons entendu. Amen. Amen. À plusieurs reprises. Amen. Vous entendez la parole de Dieu, non Amen. À plusieurs reprises. Et de plusieurs manières. N'est-ce pas vrai Amen. Dieu a parlé à nos pères par... Mais dans ces temps-ci. Je veux... Dieu nous a parlé par... Merci. Qu'il a établi, hérité toute toutes choses. N'est-ce pas vrai Là que nous avons attendu avec vous, là, sur la montagne. Il y avait... Élie et Moïse. Et vous étaient les prophètes, n'est-ce pas Et Jésus était là. N'est-ce pas vrai Dieu a parlé par les prophètes. Alors maintenant, quand... Pierre a dit, on va établir trois temps d'ici. La, la nuée les couvrir effectivement. Il a entendu quelle voix La voix des Il a entendu une voix, non Qui a dit quoi Celui-ci. Pas cela. Non, non, non, non. Le temps de cela est terminé. Il dit, mais pas cela. Mais celui-ci. Et mon fils bien-aimé, faites quoi C'était réglé. Est-ce que vous comprenez Voilà pourquoi mon frère et ma soeur. Non, un frère bien-aimé, que Dieu soit glorifié. C'est Jésus dont nous parlons, frère. Il est merveilleux. Vous savez, je crois que parfois, à force d'entendre, mais on dit toujours, mais en fait, quand on le dit, c'est que notre âme exacte, effectivement, c'est Jésus, parce que c'est vrai. Est-ce que vous pouvez comprendre cela Donc, quand j'ai dit il est vraiment merveilleux, frère, chaque jour, nous le découvrons. Réalisez, frère, réalisez. Réalisez combien, non, il est vraiment trop bon et merveilleux et glorieux mon frère. Dans l'Ancien Testament, Dieu parlait par les prophètes. C'était les hommes que Dieu avait ouin effectivement, qui avaient aussi ainsi dit le Seigneur, parce que comme on pouvait le voir effectivement, comment ça s'est passé effectivement aussi avec les enfants d'Israël. Les... Donc on voyait comment Dieu s'est manifesté sur la colonne de feu, la nuit, sur la colonne de nuit, le jour, et les peuples le suivaient. On savait que c'était Dieu, effectivement, cela, effectivement. Et c'est comme ça que Dieu aussi, ah, il va pouvoir se manifester aussi au travers des prophètes, parce que l'Esprit du le Seigneur était sur eux. Vous connaissez cela, non Mais maintenant quand Christ, notre Seigneur est venu, qu'est-ce qu'il a fait, Seigneur ah, Évidemment, <rire> il a dit à ses, ses disciples, effectivement, il a dit, mais heureux sont vos yeux parce qu'ils voient ce que vous voyez, vos oreilles parce qu'ils entendent ce que vous entendez. Parce que les saints et les prophètes ont désiré voir. <rire> qui n'aurait jamais voulu voir? Vous ne savez pas, frère, j'ai dit, le Dieu du ciel est de nous. Vous ne pouvez pas vous rendre compte, mon frère ça, l'importance qu'a toujours. Qui, notre signé, dans, depuis les temps anciens. C'est nous, en fait, qui ne regardons pas bien Le chose, effectivement, parce que bien que nous entendons, ça devient comme une musique régulière effectivement pour nous alors nous ne sommes plus beaucoup plus dans le domaine spirituel pour apprécier ce que notre Seigneur est en train de pouvoir faire et qu'il est en train de pouvoir faire qu'il fait aussi effectivement je vais vous ramener quelque part pour comprendre ce que je vais dire c'est pour ça, l'habitude étant là effectivement, nous ne sommes pas beaucoup plus souvent spirituels, on devient charnel effectivement, que Dieu nous aide qui nous délivre de cette phase effectivement pour que nous revenions ce que Dieu veut que nous soyons parce que, regardez, s'il vous plaît, frères et sœurs, vous vous rendez compte qu'effectivement, qu il y avait des hommes, qu'on appelle des mages, ces hommes étaient aussi en Orient, lointain donc d'Israël, en Orient. Alors, vous vous rendez compte qu'effectivement, que ces hommes se sont levés de chez eux où ils étaient, pour chevaucher pendant, quand même pas un mois, même pas deux mois, mais pendant plusieurs mois, pourquoi est-ce qu'ils se sont levés chez eux Parce qu'ils nous l'ont dit. C'est quand ils sont arrivés à Jérusalem qu'ils ont déclaré effectivement la raison pour laquelle des êtres humains comme vous et moi ont pu monter sur des chevaux, effectivement sur des des pas, des dromadaires hein, effectivement pour parcourir effectivement une très longue distance. C'est pas comme chez nous ici, on parle des avions effectivement, mais là c'est un chevauchant pour arriver effectivement à cela. Ils ont dit que, ils ont dit que, que nous avons dit mais d'abord, dit mais où est le roi des Juifs qui vient de naître La question se pose la question, mais vous vous avez quitté là bas, parcouru des mois et des mois, des mois ces dromadaires en souffrant avec votre dos pour arriver ici pour nous demander le roi des Juifs. En fait, c'est le roi de chez nous. Pour nous demander, qu'est-ce qui vous a fait savoir qu'il y a un roi ici et vous ne pensez pas qui vient de naître Qu'est-ce qui vous a fait savoir En fait, ce qui était particulier, qui a fait que la ville a bougé, c'était d'abord la détermination, l'assurance et la fermeté de ces hommes. Est-ce vous entendez Parce que tout Jérusalem, on le dit bien, était en émoi. Ces hommes, ont pris, ils ont posé la question, mais où est-il effectivement dit, Ce n'est pas possible, parce qu'on voyait qu'ils ont voyagé depuis longtemps, mais ils étaient vraiment dans une attente aussi extraordinaire. Pour eux, c'était certain. Mais qu'est-ce qui vous a fait savoir que ces rois viennent de naître Votre attention, s'il vous plaît, frères et sœurs. Alors, ils ont répondu, mais nous avons vu. Mais qu'avez-vous vu nous avons vu son étoile. Mais mon frère, dans les cieux, il y a beaucoup d'étoiles. Dans les cieux, même nous aussi, ici, nous contemplons l'étoile. En plus, je dis ça, on les l'étoile. Frères et sœurs, faites attention. Les habitudes vont vous tuer vous-même. Et c'est vrai. Et vont vous aveugler, mon frère et ma soeur. Nous prêchons, nous prions, nous entendons, effectivement, quand nous sortons charnel. C'est comme un ballon. On a gonflé. il Et puis... Est-ce que vous comprenez? Et puis on revient encore. On gonfle. Et puis... C'est toujours comme ça. Mardi, on gonfle. Il gonfle bien. Et puis... Le mercredi, il est dégonflé. Les yeux vient, on gonfle, oh, il est gonflé, on le voit là-bas. Et puis il sort. Les vendredis viennent on doit gonfler. Et dimanche on, doit, oh, on gonfle encore. On... Donc chaque fois qu'il vient, on ne fait que gonfler et puis il sort. Il dégonfle. Bon. Mettez-vous à la place du gonfleur. Je gonfle, enfin on gonfle c'est bien on dit prends eh, maintenant c'est ton ballon gonflé Ils se pssst. ok mardi là, jeudi on gonfle dimanche on gonfle et un an on gonfle trois ans on gonfle cinq ans on gonfle six ans tout tout, tout en venant on gonfle frère même même on allait dire à vous même bon même vous frère à ce moment on dit écoutez si ce ballon ne tient pas de l'air alors fiston, j'ai d'ailleurs marché pour chercher un bon ballon. Ah ben oui c'est vrai, parce que <rire> mon petit sur s'il a besoin d'un ballon que je dois gonfler, je vais me fatiguer. Papa papa papa, je dégonfle. Papa papa disant papy ne peut plus. oui. Alors il dit mais nous avons vu son étoile. Je vais terminer. Frères et sœurs, nous, nous prenons à la légère des choses de Dieu, nous prenons comme si, si, si que, que Dieu nous accorde la grâce. Et ils étaient vraiment déterminés, parce qu'il y avait pas cette détermination, de le voir dans leur caractère, effectivement, mon frère, ma sœur, la vie n'allait pas tomber en émoi. Ah non, ils étaient tous écoués. On a vu ces gens venir, effectivement, dire, mais ces gens qui sont préparés, mais c'est comme toi, mais bientôt le Seigneur vient. Bientôt le Seigneur vient, on voit que, en fait, c'est comme s'il ne venait pas pour toi. Non, non, non, cest à comme on sait que le Seigneur vient il vient bientôt, et bien on voit que chaque fois, chaque jour, chaque instant, chaque moment, ta foi augmente de plus en plus. Pourquoi est-ce qu'elle augmente effectivement Parce que nous sommes en attente. Et il y a quelque chose dont je sais que là, je suis sûr, ça va se passer. Je ne vais pas manquer à cela, donc je dois regarder, effectivement, mais, mais ça va se passer, c'est sûr que ça va se passer. Quand je suis certain, effectivement, je me prépare en fonction. Et, et les gens doivent voir que, non, cet homme ou cette femme, sûr et certain. Si j'ai dit que, bon, euh, je pars en voyage euh, demain, Demain je... Demain je pars en voyage à 15h Si vous venez chez moi à la maison À 11h Vous allez voir comment ça se passe à la maison Mon trolley bah, Le trolley, c'est-à-dire le bagage à main La valise et tout ça Tout ça, le frère Sachin avec les cartons de brochure Qui sont en entourés là, effectivement Pour que je mette dans la, la valise, effectivement Et puis euh, La voiture déjà à l'extérieur, effectivement Donc on prépare, effectivement Donc vous trouvez que non et l'atmosphère à la maison montre qu'il va partir. Oui. Et moi j'ai dit que je pars à 15h, vous venez chez moi à la maison, à 15h, vous me trouvez assis à table. Déjà ah, fait l'entrée, gloire à Dieu, c'est une autre. Vous allez vous poser la question, mais en fait, je vous avez dit qu'à 15h, il partait. Est-ce que vous comprenez Il y a quelque chose qui ne correspond pas, il y a quelque chose qui ne va pas. Mais quand vous venez, vous sentez même l'atmosphère que non, la personne voyage aujourd'hui. Et les gens sont là en train de voir l'attente, effectivement, pour leur à l'aéroport. Ainsi, effectivement, on sent qu'effectivement, que oui. Et si c'est 15 h déjà, à partir de 13 h il doit déjà quitter 12h30, 13 h moins. Paf! Il doit quitter la maison parce qu'à cause d'un bouteillage, il faut qu'il parte. Est-ce que vous comprenez? On sent la pression. Qui... C'est aussi comme ça. Pour... Nous ne sommes pas de ceux qui dorment pour dormir. Réveille-toi. Christ éclaira, c'est écrit, c'est l'heure enfin de, de vous réveiller, l'heure enfin de vous réveiller, du sommeil en fait. Notre salut est proche. C'est écrit, hein Je crois que c'est dans Romains 13, verset 9, que je vous C'est Alors, ils ont dit, mais nous avons vu, nous ici, parce que c'est vrai, on regarde le ciel, nous avons vu son étoile. Des qui comme ça, non, c'est pour ça que nous sommes venus pour pouvoir l'adorer. Donc, depuis chez nous là-bas, cette étoile nous l'avons vue. Est-ce que vous vous êtes posé la question de savoir, frère et soeur, depuis combien de temps ils ont quitté là-bas? Parce que c'est en fonction des enfants qu'ils ont trouvé, effectivement, depuis qu'il était né hein? pendant tout temps-là, à Jérusalem et marchait là-bas. Hein? À Jérusalem, tous ces cités, effectivement, tous ceux qui étaient là-bas, tout ça, ils ont monté les pouvoirs festoyer. » pour que le Messie va venir. Pour que la mer, que le Messie va venir, il va venir, effectivement, il va venir. Mais en fait, il était déjà venu. Mais dans les conditions qu'ils ne pouvaient pas s'y attendre. eux. Vous savez, frères et sœurs, quand nous entendons ça, dire, oh Seigneur, si nous nous étions là, en fait, les choses se passent aussi, comme en ces temps-là, toi, si tu étais là-bas, ta position serait la même que comme tu es ici aujourd'hui. Oui. Je suis certain, mon frère, parce que ces gens-là étaient aussi des croyants, d'une certaine manière ou d'une autre. Mais ça s'est passé pendant ce temps-là qu'ils étaient là. Ils voyaient dans leurs yeux, mais ils ne voyaient rien. Mais l'assurance de ces personnes. Frère, nous l'avons entendu aussi une fois ici, peut-être plusieurs fois, que nous sommes dans l'âge de la Odyssée. Est-ce que vous savez ce qui se passe dans l'âge de la Odyssée Vous connaissez les démons qui doivent sévir dans l'âge de la Odyssée Je ne sais pas, est-ce que vous connaissez oui. bon, Si vous ne connaissez pas, vous connaissez dans 2 Timothée chapitre 3, 1 Timothée chapitre 4. Hein? Puis bon, vous allez dans 1 chapitre 13 aussi, dans Daniel chapitre 7. Vous vous souvenez entendu ici. Non, non. Tout ça, hein, tout ça, vous lisez, effectivement, pour arriver à pouvoir comprendre. Et puis, chapitre 3 d'Apocalypse, effectivement, où il dit je suis à la porte et je frappe. C'est fermé. Et puis, nous avons aussi entendu que c'est nous, ici, qui faisons l'histoire de l'Odyssée. L'Odyssée est un âge vraiment terrible, mauvais, mais vous y êtes dedans. Les démons qui sévissent dans la Odyssée, des démons religieux, de ceci et de cela, comme vous le savez, la question que nous avons posée la fois passée, l'autre fois, effectivement, regardez-vous, effectivement, en fait, dans chacun de vous, de quel côté vous vous trouvez, en fait Parce que vous devez jouer un rôle dans la Odyssée. De quel côté vous vous trouvez, en fait parce qu'il y en a de ceux qui disent Seigneur, Seigneur, nous t'aimons effectivement mais ce Seigneur est dehors. C'est écrit, non Parce que c'est son église qui l'a mis dehors. Je suis à la porte et puis je frappe ainsi de suite. Ils ont dit, nous avons vu son étoile et c'est pour ça que nous avons quitté chez nous et nous sommes venus pour l'adorer. Frères et sœurs, on va terminer ma bien-aimée. Frères et sœurs, et il y a une chose que nous devons comprendre aussi. Nous avons dit que la position et la détermination de ces gens, ça a changé beaucoup la situation quoi, de Jérusalem. Vous l'avez lu avec moi quand même, non Mais vous aussi, frère. Vous, même les médecins, vous pouvez changer son état à votre endroit. Quand ils vous annoncent que vous avez telle maladie ou que vous avez votre attitude. Je ne vous ai pas entendu. Ça devient lourd. Hein? Bon. Je vais vous poser la question. Êtes-vous des enfants de Dieu Amen. Faites attention à ce que vous dites. Mm -hmm. Êtes-vous des enfants de Dieu Amen. Vous l'êtes vraiment Amen. Bon. Maintenant, la question c'est, est-ce que vous aimez les Seigneurs Amen. De tout votre cœur Vous l'aimez vraiment alors, maintenant, ma question est celle-ci. Si vous l'aimez, vous êtes enfant de Dieu. L'Écriture dit que toutes choses concourent. Je voudrais comprendre. L'Écriture dit quoi? Vous pouvez répéter. C'est moi qui vous demande. Vous avez bien compris ce que vous dites? Toutes choses concourent. Il n'a pas dit que certaines choses. Que Dieu te bénisse. Il n'a pas dit certaines choses. Il dit toutes choses. Maladie, Amen. situation difficile, chômage, Amen. tous les problèmes. Amen. Je ne vous ai pas entendu. Amen. Oh, Amen. Vous pensez que l'évangile était comment? C'était qui? Hein? Si tu ne veux pas avoir peur, à part à cela, sors. C'est ce que tu quittes l'Écriture. Pas dit, mais si toi tu aimes le Seigneur, dit, mais toutes choses concourent pour le bien de ceux qui aiment Dieu. Dieu. Merci. Amen gloire à Dieu. Mais vous le chantez ici quand je vous réponds à la question, oh frère, tu comprends Que quand la maladie vient, elle travaille pour mon bien, elle fortifie ma foi, puisque j'aime Jésus. Gloire à Dieu. Amen. Les docteurs vous adorent, madame, vous avez un problème avec votre dos, les autres. <rire> Qu'est-ce que j'ai fait à Dieu oh. est, Docteur, dis-moi, docteur, est-ce que on est peut guérir Il me dit, mais, madame, mon frère, hey, devant le docteur. Ouais. Il me dit, mais vous êtes, hey, madame, vous êtes, oh, oui, je suis chrétien. Vous êtes chrétien, mais je vais t'annoncer que tu as des problèmes avec ton dos. Les vertèbres sont coincées. Et tu commences à pouvoir faire les deux. Je donne un exemple. Est-ce que vous comprenez Parce que vous étiez tout souriant, un nouvel vient. Devant le docteur, c'est un païen qui a besoin de voir que même si la nouvelle est tellement mauvaise, j'ai rencontré un homme ou une femme. Ah non. Ça m'a fortifié moi-même. Il dit, mais la manière dont j'ai réussi la nouvelle, montrait qu'il avait quelque chose. Frère, sœur, oui, c'est ça la foi. Vous entendez quoi, toujours qu'on est tout votre... Parce que frère, c'est ça, ça, en, en, en réalité. En réalité, c'est ce, simplement un exemple parenthèse. Je demande, quand on prie pour vous, on n'a pas besoin d'aller demander aux médecins vérifier un peu pour voir comment l'état a changé. Non. non. non. Est-ce est que, est que tous les malades qui étaient en Israël, ils avaient des, des laboratoires, on allait vérifier d'abord avec prise de sang Est-ce que vous comprenez non, non. Frère, quand on priait, il glorifiait Dieu. Il ne faut pas attendre qu'on ait la prise de sang. dit Ah, oh, gloire à Dieu, je suis guéri. Non, maintenant même, tu crois. Tu peux même ne pas aller à l'hôpital, mon frère. Tu vis parce que tu vis par la foi. Notre foi que mon apprié, je vais aller voir le médecin. Maintenant, il faut faire la prise de sang hein, et passer tout en reblais, tout ça, pour voir s'il n'y a pas petites choses, petites, Alors quand on a fait enfin, dernier, madame, oh, oh, oh. on va rien. Alléluia. Mais Alléluia, cest déjà depuis au moment où on a prié pour toi. Est-ce que vous comprenez Je ne sais pas si vous comprenez. Amen. On a, on a confiance dans la machine, que la machine doit d'abord confirmer. Non Ta foi à toi, Dieu C'est elle qui fait les... Mais c'est la vérité Ce n'est pas la machine qui a fait jouer pour toi, c'est ta foi à toi. Alors... Vous savez, notre civilisation, elle nous a amenés dans toutes ces conditions. C'est pour ça qu'on dit qu'on a la foi. En fait, on n'a vraiment pas la foi. On a la confirmation, des prises de sang, des rapports de médecins, tout ça. Et puis vous savez, tu peux aller aussi, on a prié pour toi Je donne un exemple, on a prié pour toi eh ben, Le médecin va regarder Oh madame, la boule est toujours là pas... Oh, oh, oh, effectivement, Dieu t'a déjà guéri La boule n'a pas. La boule a disparu Je donne un exemple Tu vas voir le médecin, Il regarde, la boule est là Tu sors, la boule disparaît Mais toi, tu ne sais pas qu'elle a disparu Mais quand tu vois sur le médecin, la boule est là elle ressort seulement chez le médecin pour détester pour tester toi. Et puis quand tu sors, elle disparaît. Est-ce que vous comprenez Amen. Dieu est capable, mon frère. Amen. Ce que Dieu attend de toi, ce n'est pas que les médecin te dit, mais que ta foi à toi. Disparu, elle a disparu. Même je tape, même si je sens. Non, gloire à Dieu. Elle est partie déjà. Gloire à Dieu. C'est ça mon frère. Amen. Amen. <rire> que Dieu nous aide. Toujours nous souvenons de cet homme aveugle non, 100% aveugle. On a prié pour lui. Il se lève, il dit frère vous avez dit je suis guéri. Oui tu es guéri. Je suis guéri. Dit tu es guéri. guéri. Dis, tu es guéri. Toi Alléluia. dis simplement Seigneur merci parce que tu m'as guéri et je vois. Il avait l'obéissance. Il a commencé à crier Alléluia je vois mais il ne voyait rien. C'était sa foi l'obéissance. Les gens se sont moqués de lui. Il dit, Alléluia Gloire à Dieu Édition spéciale, ma soeur Je vois Mais il ne voyait rien, je vois Mais il ne voyait rien, mais il était déterminé. On s'est moqué, il n'y ah, pas de problème. Moi, on m'a dit que je vois, donc je vois. Dieu veut voir ta foi, mon frère. Parce que frère et soeur, on doit avoir aussi la foi pour être enlevé. Ce pas comme ça, effectivement, toujours avec les fois, parce que les médecins. Non, non, non, non, non, tu dois avoir une fois qui même si on met plus mais tu sais que Dieu l'a dit, c'est terminé. S'il faut mourir pour ça, je mourrai. Amen. Et c'est comme cela. Frère. Je me pose la question de ne pas savoir où est-ce qu'Abraham pouvait aller voir un médecin qui le suivait chaque mois ou chaque année. Regarde un tout petit peu, et parce que je sais que si je suis des médecins, tu as vu une évolution? Regarde un peu, ma... vérifie un peu ma femme Sarah, parce que Dieu l'a dit, mais fais encore un peu l'examen des micrososomopies, les c vérifie un peu si ça commence à pousser là-bas. Abraham va trouver un médecin traitant Mais il marchait par la foi. Dieu l'a dit, c'est mon problème. Il a dit, comment va t faire C'est son problème. Mon problème, c'est quoi Est-ce que vous comprenez Je n'ai pas dit d'aller parler à l'hôpital là. Est-ce que vous comprenez? C'est comme cela. Dix ans passés, il n'a pas été voir aucun médecin. Quinze ans passés, il était toujours là. Mais il avait quoi? La foi. Dans la promesse que Dieu lui avait faite. Frères et sœurs, nous, quand ça passe un an ou deux ans, Dieu, et les oreilles du Seigneur n'écoute plus mes prières. Frère, j'ai prié, j'ai prié, Dieu n'écoute pas mes prières. Mais Dieu entend. Il a dit là, il dit, mais, mais c'est pas moi qui ai créé les oreilles. J'entends. Quand vous priez, j'entends. Dieu nous enseigne la patience. Nous l'avons entendu la fois passée. La vie des micro-ondes. On veut toujours, on fait toujours, c'est comme si, Seigneur, nous te de la grâce, papa, tu veux que quand tu as fini de prier comme ça, paf, il y a ce tombe ici. Non, c'est notre nature et on a l'impression que c'est comme ça qu'on est. Seigneur, Seigneur, je te prie, Dieu du ciel, cette année-ci, je, je vais réussir, je vais réussir. C'est-à-dire que je vais à l'examen. Tous les examens, première session, paf, pour' quelle année de conquête. Ah oui, c'est ça le problème, c'est ça. Mais Dieu, quand il te parle, effectivement, ah. eh, eh, eh, eh, eh, vous connaissez dans les scènes d'écriture, vous connaissez qu'après Moïse, il y avait qui Vous connaissez, non Josué. Josué n'est pas allé comme ça. Bon, conquête Et puis ça prend il prend, une approche. Eh, frère, il faut comprendre. Non Je dois avoir la foi compatrie. Puis j'avance, j'avance. Écoutez bien. J'avance, j'avance. dis, mais tu m'as dit, c'est à moi. J'avance, je tape, je tape. Je... Oh, je vois les mimiques qui avancent toujours. Il dit ah, oh, c'est bien. C'est pas normal. C'est pas normal. J'ai tapé en congé, ah, attendons, Seigneur, tu as dit, accorde-moi la grâce ah, il y a un problème, il y a un problème dans le camp, qui s'est passé Seigneur, manteau de et lingot. Seigneur mon Dieu, qui a pu faire chose par parler, tu avais interdit tout ça qu'il a fait par là, mais qui, personne, personne, personne, Ah, même dans la présence du Seigneur, tu ne veux pas avouer, Seigneur mon Dieu, accorde la grâce Qui s'est <rire> telle, ligne. telle ligne, et puis qui encore met telle tribu Il dit, même, même ça, frère, sort quand même Mais que c'est moi, bon, quand même, qui est Jusqu'à sa tombe, vous Vous connaissez, non C'était qui Hein Aka, Avec le manteau de Chinéa, puisqu'il a fait tout ça, on l'a enterré hein. Parce que c'est pas impossible Non, c'est ça, en fait Vous savez, Dieu est bon il n'a pas de quoi faire. Parce que tu rates même la première session. Mais quand tu vas passer en deuxième, pour te faire ton examen en deuxième session, mais c'est aussi la réussite des dieux. Est-ce que vous comprenez Je conquis même la deuxième session. Ah, ah ben oui, il faut lire les scènes. C'est un exemple pour que vous puissiez comprendre comment marcher avec Dieu, frère et sœur. C'est important que nous sachions comment vivre avec le Seigneur. C'est nécessaire pour nous. Et voilà que, je termine par là. Nous avons vu nous avons vu son étoile. Et nous sommes venus pour l'adorer. Vous avez vu son étoile? Son étoile? Il dit, mais oui, nous avons vu, nous avons scruté le ciel. Nous avons vu son étoile. Vous n'avez rien remarqué, parce qu'on n'a pas le temps ce soir. Regardez très bien. Je termine par là. Vous avez vu son étoile. Elle les a frappés. Il dit Comment est-ce possible Vous avez vu Parce que quand on le voyait vraiment venir et déterminer, on a compris que ce que ces hommes ici se disent, c'est la vérité. Mais d'où vient que l'étoile devienne aussi importante là-dessus Ah Dieu est un Dieu de sa parole. Dans l'ombre, chapitre 24, je pense au chapitre 24, verset 16, qu'est-ce que l'Écriture dit C'est pour ça que nous avons besoin de véritablement... J'ai dit, vous vous faites vous-même, pasteur, prédicateur, professeur, docteur, et tout ceci, de vous-même, vous vous détruisez. Pourquoi Dieu aurait-il... C'est plaisir de donner des ministères pour rien du tout. C'est pour ça que l'obéissance et le respect à la parole de Dieu est très important pour chacun de nous. Un enfant de Dieu, Dieu lui donne le respect. Quand vous vous pensez, je vais vous laisser la main, mais quand vous vous pensez que vous connaissez mieux que c'est que Dieu vous a donné. Et que vous avez la meilleure connaissance, effectivement, que lui ne peut pas voir ce que vous avez parce que vous, vous êtes en connexion directe avec Dieu sur certains sujets. Et Dieu, alors, Dieu doit avoir fait une erreur. Est-ce que vous comprenez Oui, mais Dieu ne fait pas d'erreur. Parce que si Dieu l'a établi, c'est qu'il doit quand même lui avoir donné quand même... Connaissance, connaissant que vous serez quand même dans cette assemblée là mais c'est vrai que c'est trompe jamais que Dieu te bénisse mon frère Emmanuel connaissant que vous serez quand même dans cette assemblée où lui serait le problème qui allait arriver il a quand même donné la solution bien sûr que oui mon frère il a ça vous savez pourquoi notre précieux frère il tape aussi la main là bas c'est un fils de Dieu il avait un problème dans son cœur aujourd'hui sur le travailler sur le travail. Et puis voilà que j'ai pris mon téléphone. Je l'ai appelé. Et c'est moi qui ai commencé à pouvoir lui parler. Et c'est moi qui ai commencé à toucher effectivement dans son problème. Et puis il me dit, « frère, je voulais prendre un rendez-vous dans ton bureau aujourd'hui. Pour venir t'exposer un peu mon problème. Moi, je dis, mais il n'y a pas de problème, tu peux venir. Il m'envoie un message. Il dit, frère, pourquoi venir Parce que par ta bouche, Dieu m'a donné la réponse à mon problème. Amen. Et comment je dois me comporter dans mon problème. Amen. Oui, juste par un coup de feu. Il dit, Amen, Amen. Que Dieu te bénisse, mon frère, mon Dieu. on entend. Il dit, Amen, Amen. Vous vous souvenez, nous étions ici. C'était mardi. C'était dimanche, c'était dimanche. Je ne sais pas si c'était dimanche ou dimanche, dimanche. Du c'était le frère Yves. Dimanche, porté la parole, effectivement, ici. Et puis, votre soeur, là où elle était assise, là, votre soeur, c'est moi j'ai dit, que Dieu te bénisse, Dieu connaît les pensées. Okay? Il n'avait pas parlé avec moi. C'est vrai ou pas Ah ben c'est que le Seigneur était tenté de répondre vraiment à son problème. Qu'est-ce qu'il en était, effectivement, là où il était Il avait dit, Seigneur, si, si Frère Daouda pouvait arriver à pouvoir poser aussi les prédications, enfin, les chapitres inversés sur l'écran, c'est vrai, non ah, Il <rire> pouvait le faire vraiment pour que tout le monde voit directement. J'ai dit, Frère Daouda, Amen. si tu peux aussi oh. penser à. Alors, elle a entendu, je lui ai dit que le Seigneur connaît les pensées. Amen. Si vous regardez la vidéo, je lui ai dit. c'était dimanche Amen. Ah oui, nous si je connais Dieu connaît. Dieu nous connaît. Dieu nous aide effectivement parce que... C'est parce que nos yeux ne regardent pas bien. Ils ne regardent pas bien effectivement. Ah oui donc nous disons, donc pas par là. Dans les scènes d'Écriture, Dans un, une partie bien... Quelque part lointain comme ça. qui Pas dans le scènes d'écriture. Et quand même, vous lire il ne faut pas faire attention. Là, Dieu parlait par la bouche. De qui De Balaam. Une étoile sort de Jacob. Dans cette écriture. Une étoile. Vous savez comment c'est écrit d'abord je termine là je termine. On lit là-bas, puis je termine, puis on va prier. Nombre, nombre, nombre. Je pense bien. Nombre chapitre 24, je crois que là. Ah, oui. ah oui, je pense que Dieu nous aide. Nombre 24, oui. Ah, nombre 24, ah, voilà, c'est cela, oui. Mm -hmm. 24, verset 15, il dit, Balaam prononça son oracle et dit, Parole de Balaam, fils de Beor, Parole de l'homme qui a l'œil ouvert. Parole de celui qui entend le parole de Dieu. De celui qui connaît le dessein du Très-Haut. De, de, de celui qui voit la vision du Tout-Puissant. De celui qui se prosterne et dont les yeux s'ouvrent. Je le vois, mais non maintenant. Vous entendez Je le contemple, mais non de près. Une étoile. Sort de Jacob. Regardez la relation. Hein. Il dit il dit, un sceptre s'élève d'Israël. Il perce. Vous savez ce que c'est le sceptres, non C'est avec cela que le roi règne. Il dit un sceptre, il, il dit mais il perce les flancs de Moab et il abat tous les enfants des saintes. Il se rend maître des dons il se rend maître des séries. Ses ennemis, ses ennemis d'Israël manifestent sa force. C'est lui qui sort de Jacob. Qu'est-ce qu'il dit Règne en quoi ah ah eh bien, Oui, c'était lui, le roi d'Israël. Il règne en souverain. Voyez-vous, les seigneurs, notre Dieu, a une façon particulière de faire des choses auxquelles nous ne devons pas rester dans les habitudes, croyant avec habitudes que oh nous sommes arrivés. Non, mon frère, non, ma soeur. Nous avons encore beaucoup. Nous avons besoin du Seigneur encore beaucoup. Et il faut aussi que notre zèle augmente de plus en plus. Que le mardi, quand on vient, on est zélé. Le jeudi, quand on vient encore. Amen. Jésus baptise encore. Alléluia. Jésus encore. Alléluia. Comme au jour de la Pentecôte. Jésus baptise encore. Mon oh, frère. Jésus béni encore. Alléluia. Jésus, Jésus béni, béni encore. Jésus béni encore. Alléluia. Jésus béni encore. Oh oui, comme quand les jours de la Pentecôte. Jésus, Jésus béni, béni encore. Ça veut dire que tous les jours, Amen. Amen. il est béni, mon frère. Donc quand moi je viens, je ne peux pas rater ma bénédiction. Jacob a dit, Seigneur, je ne vais pas te lâcher. Jusqu'à ce que je sois béni. Donc mardi, je vais être béni. Amen. Jeudi, je vais être béni. Amen. Dimanche, béni encore. Avec les chants et les cantiques. Nous le glorifions. Alléluia. Amen. Les nous